Salut les rôlistes et bienvenue à cette deuxième partie du RPG A Day 2019, on va continuer les questions dans un instant et euh, vers euh, le milieu on fera le tirage au sort pour le concours euh, concernant les âmes perdues de Jalpewart. Alors numéro 16, rêve, bon bah l'utilisation des rêves euh, c'est un petit peu vu et revu mais ça reste fonctionnel. Euh, le mieux c'est de vous limiter peut-être euh, quelque chose comme euh, pas plus d'une fois par an et par table euh, ou dans ces environs là. Euh, à ce moment-là, ça peut passer, euh, c'est pas trop abusif. Et à moins que vous jouiez à Rêve de Dragon, donc là, bah, effectivement, il va falloir rester dans les rêves tout le temps. Euh, L'avantage, c'est que vous pouvez un petit peu mélanger les saveurs. Hein. Dans un rêve, soit vous voulez la jouer cinématique, hein, vous envoyez directement des messages avec des scènes à, à, à vos joueurs et à leurs personnages. Euh, ou vous faites une expérience euh, qui peut être euh, flippante pour le personnage joueur. Hein, euh, vous faites beaucoup de, de jets de dés, vous lui faites perdre des PV, vous lui faites perdre des, des, des outils ou des amis. Euh, euh, faites mal à son perso. Si, si, vous, si vous faites un rêve auprès d'un de vos joueurs, d'une de vos joueuses euh, et de leur personnage, il euh, faut que ça ait un impact et il faut que ce soit euh, un, petit peu, un petit peu impressionnant. Si c'est le faire pour raconter euh, deux mini trucs qu'il pourrait trouver sur un post-it, bah, mettez un post-it et, et franchement, euh, pas la peine de s'embêter avec une, une scène en rêve. Sinon, d'autre part, le rêve, ça m'évoque aussi bah, « Don't Rest Your Head euh, », que j'avais testé il y, a, il y a déjà pas mal d'années, quand, quand les écuries, euh, écuries d'OGS me l'avaient envoyé. Euh, bah, j'ai jamais réussi à proprement saisir euh, cette opportunité de jouer avec les cauchemars. Euh, j'ai lu le jeu, j'ai adoré. Euh, j'ai fait jouer une fois, j'ai fait le joueur aussi une fois, quelqu'un me l'a fait jouer, euh, mais j'ai jamais vraiment réussi à simuler les parties exactement comme elles étaient pensées par l'auteur, enfin, de ce que j'en ai compris, et, euh, et j'ai jamais réussi à faire, euh, faire s'épanouir les parties euh, à ce jeu euh, quand j'avais essayé à l'époque. Alors peut-être qu'il faudrait que je m'y remette, peut-être qu'avec un second regard euh, et du temps, euh, j'arriverai à y revenir, euh, mais, mais voilà, Don't Rest Your Head, c'est quelque chose que, qui m'avait beaucoup plu, mais que j'ai pas réussi à. À mettre en route en fait, à saisir comme il faut, euh, comme il faut mener les parties. Et, euh, et, puis, bah, et puis bah, on en a alors. 17 1 Alors, s'il devait y avoir qu'un jeu, oh, c'est chaud à choisir. Euh, je pense, je dirais Vampire la Mascarade, ou Pandragon, Ou oh, Cthulhu. Oh, non, c'est trop dur. Un seul jeu, c'est trop dur. Un seul jeu, une seule campagne, c'est pas possible. Euh, le jeu de rôle, c'est un, un loisir trop étendu pour, euh, pour se retenir. Il y, a, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut vivre, et il y a autant de choses qu'on qu peut ne pas aimer et ne pas expérimenter. Mais il reste toujours des, des nouvelles expériences à faire, des, des nouveaux jeux à essayer, des, des manières de jouer, des MJ. Un, c'est l'opposé du JDR. On ne fait pas. Hein. On, on fait plein. Numéro 18. Euh, beaucoup ou Abondance. <coughs> Alors, à l'inverse de la question précédente, hein, je possède beaucoup de jeux. Euh, je joue encore plus de jeux que ça. Euh, j'ai longtemps joué au JDR avec euh, moins de 10 bouquins, hein. j'avais 3-4 euh, livres de base, quelques suppléments, et il euh, n'y avait, ouais, avait même pas 5 jeux, et des scénars maison, et j'ai joué pendant des années comme ça. Ça a fonctionné très très bien hein, pendant, pendant bien longtemps, ça me suffisait, je ne me, je me posais même pas la question de racheter des jeux, je, je manquais de rien. Mais bon, la collectionnite aiguë m'a rattrapé. Euh, à partir des années 2010, on a commencé à avoir une surproduction de jeux de rôle avec des super beaux bouquins, des, des, des aides de jeu parfois très utiles, parfois plus goodies, mais, mais toujours agréable Et donc, je me suis mis, euh, je me suis mis à, à en acheter un petit peu plus. Alors, d'un côté, on peut considérer que c'est dommage d'avoir des jeux et euh, de ne pas y jouer ou de ne pas y jouer souvent. Mais. La simple lecture d'un bouquin de jeu de rôle, pour moi, c'est de l'inspiration. C'est l'inspiration pour les parties de ce jeu, mais aussi pour d'autres. C'est l'inspiration pour écrire, pour faire jouer, euh, pour adapter. Il y a des idées neuves euh, que je peux trouver dans un, dans un livre de Shadowrun et que mon cerveau va bricoler euh, pour les adapter à une campagne Pandragon euh, C'est important de lire du jeu de rôle, il faut, faut continuer à en lire, et même si on les joue pas. Donc bon. Collectionnez pourquoi pas. Euh, faites, tourner, euh, faites tourner les métiers du jeu de rôle un petit peu. Payez, payez les illustrateurs, payez les auteurs, les éditeurs, euh, payez le jeu de rôle en France, hein, c'est quand même pas un gros, euh, un gros boulot, il y a des relecteurs-correcteurs à, à rémunérer. Donc euh, bah achetez du jeu de rôle. C'est pas grave si, si vous jouez pas à tout. 19. Effrayant ou effrayante. Bon alors on joue souvent à se faire peur, hein, que ce soit dans Sombre, dans Sblurch, dans l'appel de Cthulhu, dans Cult, etc. On, on, on joue avec la peur et c'est souvent plutôt sympa. Mais euh, jusqu'où aller pour faire peur à vos joueurs et joueuses de JDR euh, La peur de perdre le personnage euh, La peur de faire perdre quelque chose ou quelqu'un de précieux à ce personnage À quel moment est-ce qu'on arrête de faire peur au personnage et qu'on commence à faire peur aux joueurs autour de la table euh, il, est, il est important de réaliser qu'on ne peut pas se permettre euh, toutes les astuces de réalisateur auprès de tous les publics. Faire jouer petit pirate, même avec un bateau fantôme, ne sera pas amené de la même manière qu'une scène de Don't Dress Your Head, même si on a un bateau fantôme. Euh, il est important de s'adapter à... aux joueurs et aux joueuses qu'on a en face de nous, euh, d'à quel point on les connaît, euh, de leur âge, de leur maturité, etc. Et quand c'est des inconnus, bah c'est cool de jouer à la peur, quand c'est des inconnus dans une convention, par exemple, ils ne sont probablement pas inscrits au hasard euh, dans votre jeu, donc euh, allez-y, mais euh, je pense que c'est pas mal de garder un petit... Un Petit recul euh, avec des gens qu'on connaît pas. Euh, moi, à mes tables, j'ai aucune pitié avec les, les personnages des joueurs et des joueuses que je connais. Par contre, euh, voilà, si je connais moins bien les gens, je vais éventuellement un petit peu plus me retenir avant de, de faire bah, des gros coups euh, violents et, et, et perturbants, éventuellement. Mais sinon, euh, bah, jouer avec la peur, c'est quand même assez standard. Et faut pas hésiter. Voilà. Quand, quand vous connaissez vos joueurs, vous savez où, où vous pouvez aller, n'hésitez pas à à mettre de l'ambiance, à gratter sous la table, à faire euh, faire une ambiance. Moi, j'ai j'ai souvenir d'une partie de jeu de rôle où le j'étais pas joueur, j'étais pas MJ, mais j'étais pas avec le MJ. Et le MJ m'a demandé de venir euh, faire sursauter ses joueurs à un instant précis dans la salle où ils jouaient euh, dans une maison des assauts. Euh, donc j'attendais à la porte qui qu déclenche un bruit et paf j'ai ouvert la porte pour les faire sursauter euh, comme il l'avait prévu. Bah ça a pas mal marché. C'est une astuce qui marchera qu'une fois, mais, euh, mais c'est rigolo. J'ai fait sursauter, j'ai vu, vu des yeux s'écarquiller pendant deux secondes. Les... À ce moment-là, les, les joueurs ont eu aussi peur que les personnages. Et, euh, et puis, bah c'est une expérience sympathique. Comme on connaissait les joueurs, on savait que voilà, personne ne serait traumatisé par cette expérience. Mais par contre, il euh, y a eu moyen voilà, de, de surprendre. Et c'est toujours agréable. Numéro 20, euh, Noble. Bon, bah, pour jouer du noble, c'est facile, vous vous tournez plutôt vers Pandragon. Hein. Vous pourrez exercer votre sang bleu hein, à diriger des domaines, euh, des baronies ou même des royaumes si, si votre MG est un petit peu plus généreux ou extravagant. Sinon dans Vampire la Mascarade, on va avoir euh, des, des notions qui ressemblent à la noblesse, hein. les cainites, les même ceux de la Camarilla. Ils sont héritiers de noblesse, ils sont. Ils, ils, ils sont seigneurs, ils ont leurs domaines, ils ont des servants, ils ont. Ils ont des troupeaux. On sent quand même qu'on joue au dominant. Euh... Et euh, bon, bah, je ne vous parle pas du sabbat euh, qui euh, impose ça encore plus. Numéro 21, vaste. Bon, bah, les univers qu'on peut jouer, ils sont vastes. Hein. La galaxie de Star Wars, euh, les, les royaumes oubliés de Faerûn. Euh, il, il y a énormément de, voilà, de, de sites très très vastes et de, de mondes d'univers très très vastes. C'est agréable de les explorer. Hein. Profitez de la couleur du, de vos jeux. Montrez à vos joueurs, au travers de leurs personnages, ce qui vous a fait kiffer à la lecture. Euh, moi, quand, quand je lis un, un univers de jeu de rôle qui est étendu, hein, type Royaume Oublié, Bretagne Arthurienne étendue dans Pandragon, euh, tout, toute la galaxie de Star Wars, il y a tellement de trucs qui me font kiffer et que je me dis ouais c'est bien, c'est une bonne idée pour plus tard, oh, ça peut être cool, on peut faire ci, on peut faire ça, et à chaque fois je réalise que en fait, quand je veux leur montrer un truc et que je me dis c'est une bonne idée, j'ai envie d'en faire trop. C'est-à-dire que j'ai envie presque de monter une campagne par région euh, de l'univers de jeu, tellement, tellement ça fourmille d'idées. Bah, selon vos parties, ça peut être cool. Si vous jouez toujours au même jeu depuis 15 ans, euh, toutes les semaines avec le même genre, bon, bah ouais, vous pouvez passer du temps dans chaque secteur. Mais pour des parties plus courtes, pour des. Bon, pour des one shot c'est compliqué, mais pour des... pour des campagnes plus courtes, pour des, des parties qui s'explorent, et eh n'est bah, c'est pas grave si vous montrez pas tout, mais montrez-leur un petit peu, peu tous les morceaux de l'univers euh, autour de la table euh, par une scène euh, ou deux. Euh, Faites-leur goûter, Si ils ont accroché à telle région et pas à une autre, et bah de toute façon, euh, les, les joueurs et les joueuses vont diriger leurs personnages pour aller voir plus en avant dans cette direction. Vous saurez ce qui les intéresse, et ça vous évite de tous snobber en se disant euh, « Oui, mais plus tard, oui, mais parce que si je le fais trop vite, euh, ils exploreront pas. Euh, » Montrez-leur un peu ce qui vous a fait kiffer, et, et ça, va, ça va dérouler tout ça. 22, perdu Bon, actuellement, euh, je suis en train de finir de préparer la, la campagne mythique « Par-delà les montagnes hallucinées » pour l'appel de Cthulhu. Donc la campagne rend assez central euh, le fait d'être perdu. Hein, que ce soit en mer, sur la banquise, dans les éons du temps. Le, le fait de perdre les, les personnages, de leur euh, retirer leurs repères, c'est le moyen euh, de rapprocher à nouveau cette synesthésie entre personnages et joueurs. Puisque si vous arrivez à ce que vos joueurs suivent l'histoire, mais ne sachent pas où ils sont, par exemple, si vous avez perdu leur personnage, eh ben la synesthésie est totale, la réussite est parfaite, et, euh, et vous avez perdu vos joueurs. Après, si vous êtes juste un MJ brouillon, que vos PNJ changent de nom d'une séance à l'autre, euh, comme, les, comme les personnages des histoires de Perceval, si... Euh, vous savez pas plus que les joueurs où vous en êtes. Euh, je pense qu'il n'y a rien à gagner à être perdu à ce niveau-là. C'est même le meilleur moyen probablement d'éliminer euh, des joueurs et des joueuses de votre table. Euh, donc sauf si c'est l'intention, euh, essayez quand même de rester focus vous, euh, d'où vous en êtes. Parce que même en le plan qu'on a à l'écran, euh, les, les joueuses vont s'en rendre compte. s'en rendre compte que vous êtes paumé. Donc euh, paumez, paumez les personnages, paumez un petit peu vos joueurs si vous voulez, mais vous paumez pas vous. Voilà, ne soyez pas perdus. 23, surprises Bon, euh, il faut savoir surprendre euh, vos joueurs et vos joueuses, hein, c'est assez bateau à dire. Ben, en fait, parfois, faire un truc non surprenant, ça pourrait justement surprendre les, les membres de votre tablette. Euh, si euh, vous captez euh, vers, vers euh, l'approche d'une scène donnée, d'un PNJ, etc., que vos, que vos joueurs ils disent « Ah, mais à tous les coups, il va faire ça !» Si vous avez l'habitude de les surprendre, eh ben, prenez-les à contre-coup ne les, sur... les surprenez pas, ou en tout cas ne changez pas ce que eux s'attendent à voir. Et peut-être qu'ils seront surpris que en fait, tout se déroule comme ils l'avaient prévu. À nouveau, hein, pas tout le temps, il faut pouvoir alterner, il faut savoir euh, rebondir, mais... mais parfois faire un petit truc euh, attendu, eh ben, ça peut être justement euh, ce qui fait lever le sourcil euh, des gens autour de la table. Hein, ils vont faire « Oh, oh ben, c'est tellement con, euh, on pensait qu'il serait là, et il est là ». C'est une bonne manière aussi de, de, de renouveler la, la dynamique de, de vos histoires. 24. Triomphe Bon, lorsqu'en tant que MJ, euh, je vois mes, mes joueurs et mes joueuses euh, réussir un long scénar, euh, finir une campagne ou même une simple scène un petit peu difficile, je partage leur bonheur et leur soulagement. Le triomphe, c'est un plaisir que s'ils ont lutté pour l'obtenir. Donc voilà, faut savoir aussi leur balancer des... Numéro 25. Calamité les calamités il faut leur balancer Les enjeux de votre partie euh, doivent être grands. Euh, il, faut, il, faut que, il faut que les calamités qu'ils voient arriver et qu'ils vont essayer d'empêcher, ou qu'ils leur arrivent dans la gueule, soient importantes pour l'histoire. Si euh, vous cassez un orteil à votre personnage, bah, ils il s'en foutent. Le joueur et les joueuses s'en foutent. Si vous faites brûler leur maison, il va se passer quelque chose de beaucoup plus formel, de beaucoup plus concret au niveau de leur, euh, au niveau de leur personnage. Et, euh, et, et vous allez pouvoir euh, voilà, les, les accrocher avec vos calamités jusqu'au prochain triomphe. Euh, si les enjeux sont la fin du monde, la destruction d'une ville, la survie d'un peuple euh, ou d'autres catastrophes particulièrement géantes, c'est important de faire peser sur les épaules euh, des personnages, euh, pas des joueurs quand même, si mettez, la responsabilité de leurs actes. Ainsi, comme ils sont centraux à l'histoire et à sa fin, eh bien, ils sauront qu'ils font vraiment partie de l'histoire, qu'ils ont eu un impact euh, dans cette histoire, et que le déroulement, et surtout le dénouement de la campagne, eh était vraiment dans leurs mains. On va faire une petite pause pour euh, tirer au sort euh, le ou la gagnante euh, du concours euh, pour les âmes perdues de hein, Donc, euh, Je remercie encore l'auteur d'avoir accepté euh, d'offrir euh, une, une édition euh, de la campagne à, euh, à, bah, à l'un d'entre vous. Donc euh, si je vais sur ma liste de participants, on n'a pas de participants sur Twitter effectivement, mais on a 1, 2, 3, 4, 4 participants sur YouTube. Bon, bah, c'est assez calme, bah, c'est très bien, tant mieux pour vous, vous avez plus de chance. Je jette un dé et euh, je les prends dans l'ordre des commentaires. Un des quatre. Et nous avons numéro 3. Numéro 3, c'est John Clayton Greystock euh, qui a gagné. Donc, félicitations à toi. Euh, je vais te contacter prochainement pour, euh, pour obtenir euh, tes coordonnées. Euh, et puis, et puis bah, je, je t'enverrai ça. J'ai vu avec l'auteur, il, il m'envoie le, le bouquin euh, pour que moi, je le, je le fasse passer. Donc, bah, on, on, on verra à t'envoyer ça. Je te contacte bientôt. Et puis bah voilà, selon, selon où t'es, je te l'enverrai. Si t'es pas trop loin, même on peut se voir euh, on peut se voir en vrai pour te le remettre si tu veux. Félicitations à toi. John Clayton Greystock, tu as gagné une édition des âmes perdues de Gjalpe Pevart, Une campagne édition 5 e 26 idées. Dans 99% des cas, je trouve mes idées de scénario lors de la lecture d'un livre de base de jeu, d'un chapitre dans un supplément obscur et inconnu, perdu dans un coin, euh, ou de n'importe quel euh, élément autour de jeux de rôle. Dans ce que moi je vais appeler des bons jeux, à la lecture, euh, c'est ceux qui me donnent une inspiration pour trois campagnes à chaque paragraphe, hein, en gros. Et euh, la plupart des jeux que j'ai lus, c'était quand même comme ça, hein, quand, euh, quand ils sont bien décrits on a envie de jouer en le lisant et du coup euh, bah moi ça, ça démarre la machine à scénar et, et bah, je me retrouve à avoir voilà, 50 000 idées et envie de, de jeu alors toutes ne seront pas bonnes, certaines je les note tout de suite, d'autres je, je réalise rien qu'en essayant de la reformuler que, que c'est pas forcément une super idée mais, euh, mais voilà un, un bon jeu euh, il me donne 50 millions d'idées par page et, et beaucoup de jeux drôles que j'ai lus, bah, ça rentre là-dedans. Les idées, on les trouve en lisant un bout de règle, en lisant un morceau d'univers, en lisant un texte d'ambiance, et paf, ça déclenche, ça se démarre et je commence à dire « Ah ouais, ils pourraient faire ci, et à ce moment-là, bah, si, si, si je leur remets dans cette scène-là, bah, ils, ils vont pouvoir essayer d'utiliser tel truc, et puis ça les amènera à ça. Et... » Bon, bah. Les idées, en général, moi, j'ai pas de problème à les trouver, et à la lecture, ça, ça pop. Numéro 27, Suspense. Il bon, faut savoir euh, maintenir le suspense hein, pour pouvoir donner euh, à vos joueuses euh, des motivations pour euh, poursuivre l'histoire, pour continuer la campagne, pour revenir à la prochaine séance. Évitez de faire trop de cliffhanger quand même, hein, ça fatigue, mais un de temps à autre. Euh, vous boosterez la motive des, des joueurs de votre table et, euh, et vous allez les, voilà, les, les réabsorber dans, dans la dynamique de la partie. Le suspense, c'est un outil, c'est comme, euh, comme les autres, hein. c'est bon de savoir le peser, c'est comme le rêve. Euh, si vous mettez trop souvent euh, des cliffhangers en fin de séance, si vous mettez trop souvent euh, un, un suspense à chacune des scènes d'action, en mode, euh, ils ont l'impression qu'ils qu jouent tout maintenant et que sinon la partie s'arrête, bah, c'est comme le reste, ça va, ça va perdre de son poids, ça va perdre de sa capacité à entraîner vos joueurs et vos joueuses euh, dans l'histoire que vous essayez de raconter tous ensemble. Donc, euh, eh ben, le mieux, c'est de, de l'utiliser avec parcimonie. Une fois de temps en temps, fin de scénar euh, avant la prochaine campagne, ou en fin de séance euh, avant les vacances, quand on sait qu'on va pas se voir pendant 3 semaines, un petit cliffhanger, ça fait du bien, ça maintient le suspense, Mais ne pas en abuser. 28. Amour. Ah, les relations amoureuses. Euh, bon, si on met à part les jeux dédiés à l'exploration de l'amour, hein, Breaking the Ice, romance érotique, tout ça, c'est assez rarement abordé dans les règles, hein. les livres de base, les suppléments de jeux de rôle, ils ne s'attardent pas trop là-dessus, euh, la plupart n'en parlent pas du tout. C'est pourtant quelque chose que j'aime beaucoup explorer euh, au sein d'une campagne, hein, avec des, des joueuses qui sont, qui sont volontaires pour cela, il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise, c'est parfois compliqué pour des gens de se mettre à nu devant leur MJ, devant d'autres joueurs, euh, et, euh, et de s'ouvrir à ça, mais les, les quelques joueurs et joueuses avec lesquelles j'ai essayé ça, euh, bah souvent ça donne quand même lieu à beaucoup de RP, ils s'attachent énormément euh, aux PNJ euh, que, que, que vous mettez dans, dans leurs histoires d'amour. Et, euh, et puis surtout, bah, voilà, quand, quand les, les joueurs ou les joueuses veulent bien se prêter au jeu et d'aller un petit peu plus loin, Alors, je ne crois pas forcément de faire des, des scènes, euh, des scènes de, de sexe, mais juste des petites bribes de scènes, un petit peu euh, avec une intensité romantique ou avec euh, un début de séduction, euh, un jeu, bah, c'est... C'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup explorer ça. Je sais que voilà c est, c est, ça ne marche pas avec tout le monde, euh, peut-être encore pire que, que la peur, la torture, les choses comme ça. L'amour, la, c'est les sentiments amoureux, c'est quelque chose qui est difficile à, à exprimer euh, déjà des fois dans notre monde. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler de leurs sentiments. Alors du coup, auprès de gens qu'on connaît plus ou moins, voire de parfaits inconnus, autour d'une table de jeu de rôle, pendant qu'on incarne quelqu'un d'autre, bah, c'est qui tout double en fait. J'ai remarqué qu'il y a des gens timides qui arrivent sans problème à... À jouer, à jouer des scènes d'amour parce que, justement, c'est pas eux. Donc, euh, en fait, ils arrivent, euh, ils arrivent à, à extrapoler le personnage, hein, à sortir, à sortir d'eux des choses qu'ils n'auraient jamais réussi à dire sur eux-mêmes. Et bien, ils arrivent à, à les utiliser auprès de leur personnage à, à simuler des scènes, à raconter des histoires, à, à faire du RP, euh, peut-être pas érotique, mais, euh, mais romantique. Et, et puis, bah, c'est cool. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime explorer, mais c'est vrai que ça ne marche pas avec tout le monde. Donc euh, si vous voyez venir dans vos campagnes des trucs comme ça, n'hésitez pas à en parler aux joueurs ou à la joueuse en question à part, euh, séparément pour le demander, voilà, ce, avec tel PNJ, ça tourne un peu, est-ce que, est que ça te botte qu'on en parle, est-ce que ça te botte qu'on le fasse jouer devant les autres, ou est-ce que tu veux qu'on décide de quelques événements et de quelques décisions de relations amoureuses sans forcément les mettre, les mettre au premier plan dans une scène et juste se mettre d'accord entre nous de de comment cette relation évolue. Là, ça va dépendre de vos joueurs et de vos jeuses, mais franchement, il y a quelque chose à explorer. Je trouve qu'on n'explore pas assez euh, les sentiments amoureux dans les, dans les jeux. Euh, pour un one-shot, en général, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, pour, euh, pour des campagnes, euh, ça donne vraiment une couche de plus à vos, à vos personnages. Numéro 29, évoluer Bon bah L'évolution de personnages, hein, c'est intéressant lorsque ça amène euh, de nouvelles perspectives de jeu, d'histoire, des nouvelles re de nouveaux rebondissements éventuellement à venir. Euh, l'évolution pour l'évolution, l'accumulation euh, bête et méchante euh, de capacités qui ne servent pas ou de, ou de puissance euh, qui, vont, euh, qui vont déséquilibrer le jeu, ça n'a pas trop d'intérêt. Évoluer, euh, ce n'est pas uniquement de, voilà, des points d'XP euh, et, et, et, et des stats. Évoluer, ça peut être votre personnage qui modifie sa personnalité au contact des autres personnages, joueurs et non-joueurs. Ça peut être euh, votre, votre personnage qui, euh, qui change, voilà totalement d'attitude en fonction des événements qui ont eu lieu dans la campagne. Et, euh, et ça, bah, c'est vachement plus intéressant que n'importe quel stade chiffré euh, que vous pourriez obtenir euh, avec l'évolution du personnage. Il voilà, y, a, y, a, y a des jeux simulationnistes, euh, c'est vraiment super cool, parce que ça vous débloque des, des capacités de, en règle hein, supplémentaire, vraiment des, des, des options que vous n'aviez pas euh, pour jouer. Donc ça peut être très cool. Mais pensez à faire évoluer les BG de vos personnages, pensez à faire évoluer... Le, la vision qu'ils ont sur le monde. Euh, souvent, un hein, jeu de rôle, je veux dire, on prend des personnages, ils sont à un point euh, donné de, de leur vie, et on va leur faire traverser des choses qui sont exceptionnelles, grandiloquentes, qui sont héroïques. N'importe qui serait transformé par, euh, par, euh, par la vue d'un grand ancien, ou, euh, ou l'exploration d'un donjon avec, euh, avec la récupération du plus gros trésor qu'une niche ait jamais accumulé. C'est obligé que les gens évoluent, on évolue tous, constamment. Du coup, pour un peu de réalisme avec vos personnages, et puis afin de, de continuer à tisser leur écriture, parce que pour moi, le background ne s'arrête pas quand la partie commence. J'ai envie de dire, c'est là qu'il commence, ou en tout cas, c'est là qu'il se poursuit. Euh, il y avait je ne sais plus quel théoricien de jeu de rôle qui disait « Il y a des personnages dont l'histoire est dans le passé, et il y a des personnages dont l'histoire est dans le futur. » En vrai, je pense que tous les personnages, c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux, mais... Effectivement, il y a des personnages qui arrivent avec leur background de 11 pages et, et toute leur histoire elle est dans le passé et maintenant ils vont venir clore leur personnage. Et puis il y a d'autres personnages qui arrivent avec un background beaucoup moins développé et qui savent que ce qui va définir leur personnage, que ce qui sera l'histoire de leur personnage, c'est ce qui arrive après. Et donc c'est deux façons d'approcher le, le background, c'est deux façons euh, euh, de donner des, des, des munitions d'histoire euh, aux joueurs ou à la joueuse qui interprète les personnages et aux MJ également. Mais, euh, mais voilà, l'évolution, c'est de pouvoir remettre en compte ça, de pouvoir euh, avancer dans la définition qu'on a de son personnage. Numéro 30, connexion. Bon, alors, lier les personnages entre eux, à leur environnement, aux PNJ, euh, qui sont dans leur background, etc., c'est évidemment essentiel pour les impliquer. C'est parfois un petit peu difficile, euh, mais c'est ce qui, ce qui va vraiment le plus accrocher euh, les personnages dans l'histoire et, et dans la campagne. Dans Sens Renaissance, par exemple, les, les personnages sont définis par des faits, ces faits qui sont sous forme de phrases simples. On peut apparenter ça à des connexions, je pense. C'est, euh, c'est, euh, je suis euh, expert en sécurité informatique. On fait une connexion vers sécurité informatique. Euh, dans ce sens, on va avoir des personnages qui disent, euh, je suis un invocateur de baleines magiques. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut plus jouer dans ce sens. Mais on arrive si tu me regardes l'invocateur de Baleine. Euh, non, les connexions, c'est une bonne façon d'intercroiser vos personnages joueurs et joueuses, euh, entre eux, déjà. Si, bon, ça dépend des jeux et des campagnes, il y en a où c'est pas, pas pertinent de faire ça, mais euh, si vos personnages les arrivent avec déjà des, des relations écrites entre elles, des connexions faites, hein, euh, euh, Trucmuche et Marie avec la sœur de Bidule, quand vous faites ça, c'est d'autant plus de background que vous offrez à vos joueurs et vos joueuses et à votre campagne. Ça va permettre qu'ils arrivent en jeu, même à la première séance, avec déjà des, presque des private jokes entre eux. Ils vont avoir des, des liaisons quand on va donner le nom d'un PNJ. Euh, et ben il sera peut-être dans le background de 2, 3, 4 personnages autour de votre table. Et, euh, et tout de suite, on, on, on va commencer à saisir les histoires euh, intermêlées. Et c'est là que vous allez faire un univers crédible, un univers complet. C'est là que vous allez faire des histoires... Intéressante comme Pulp Fiction, c'est là que vous allez faire des histoires que, que vos joueurs et vos joueuses vont, vont retenir définitivement parce que vos PNJ seront plus vivants euh, s'ils sont liés euh, à vos PJ et d'autant plus s'ils sont liés à plusieurs parce que chaque joueur, chaque joueuse qui va venir intervenir à propos de, de la connexion à un lieu ou à un personnage non-joueur, et eh bien ils vont construire ensemble foncièrement euh, le, le décor de, de, de l'univers de jeu et, euh, et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec, voilà, avec des, des univers crédibles et des personnages et des joueurs impliqués. Et 31, dernier ou dernière Alors Avant, je faisais des, des hors play comme émission, où j'avais l'occasion de parler de ma dernière partie. Donc, pour ne pas changer, je vais, je vais continuer. Ma dernière partie de jeu de rôle, euh, j'ai joué à Rushmore. C'est écrit par Inno, euh, c'est euh, l'ami Ben qui nous, fait, qui nous fait jouer ça. Donc, bah, c'est une sacrée expérience, hein. on, est, on est au début de la campagne, on a fait deux ou trois séances et c'est vraiment un super jeu. Alors c'est pas du tout pour tous les publics, c'est malsain, c'est graveleux, c'est dégueu, c'est gore, euh, on explore des thèmes voilà, très, très spécifiques et très noirs. Mais euh, on a une bonne dynamique à la table, on, on s'éclate comme des fous à, à incarner les, les, les, les pires white trash de l'univers. Mais, euh, mais c'est fun, c'est fun, c'est fun. Du coup, euh, et ben voilà, voilà ce que c'est la dernière partie que j'ai fait. Euh, on en a terminé pour RPG A Day 2019, cette deuxième partie. Et, euh, et bien je pense que je vais vous annoncer qu'il est très probable que euh, je publie moins, voire plus du tout, de vidéos sur YouTube. Le rythme était déjà bien tombé, hein. je me doute pour ceux qui me suivent depuis toujours qu'ils le savent. En réalité, euh, j'ai encore envie de faire de la vidéo, je pense que je vais continuer à en faire. Je pense que, que, que Anything TodayNet voilà, bah, va continuer à produire euh, du contenu écrit comme vidéo. Par contre, euh, eh bien, je suis arrivé à un stade dans ma vie où euh, YouTube n'est plus du tout une plateforme qui me correspond. Euh, pendant un temps, j'avais peut-être, euh, je ne sais pas, espoir de, espoir de rentrer un petit peu d'argent pour payer le matériel ou, ou simplement d'être euh, reconnu. Et puis, puis, de toute façon, euh, les plateformes n'étaient pas, pas nombreuses. Donc YouTube, eh ben, j'y suis allé un petit peu par défaut. Puis j'y passais beaucoup de temps et puis, puis j'étais à un autre moment de ma vie. Aujourd'hui, euh, je suis vraiment très impliqué dans les logiciels libres. J'en je, ai marre des gars qui nous enferment dans des usages et dans des et dans des logiciels fermés euh, dont on voilà, sur lesquels on n'a aucun contrôle de nos données et euh, on n'a aucun contrôle de la durée du logiciel hein. le jour où le jour où YouTube ferme bah, tout le monde est, tout, tout le monde sera bloqué euh, et ce et c'est pas impossible c'est on, on a l'impression que ces trucs monolithiques comme Facebook ou YouTube ou autre ça peut jamais fermer parce que c'est trop gros et, euh, et c'est possible que ça ferme jamais mais Faites une petite recherche sur les projets abandonnés par Google, il y avait un site qui était dédié à ça. Vous verrez le nombre d'outils créés, dont certains, moi je m'en servais pendant longtemps, qui ont été abandonnés, euh, parce que c'était plus rentable, parce qu'ils ne voulaient plus s'en occuper, etc. Et comme c'est pas du libre, et ben personne ne peut reprendre. On a, on a abandonné des tas de gens sur le bord de la route euh, à cause de ça. Donc aujourd'hui, l'alternative, elle est possible, elle existe, ça s'appelle Peertube, qui est un logiciel décentralisé et fédéré. Donc chacun peut installer son petit Peertube partout, hein. je vous invite à vous renseigner sur le fait divers, sur Mastodon, sur Peertube, etc. À ce niveau-là. Donc moi j'ai une chaîne Peertube depuis des années, sur laquelle je, je copiais en fait le contenu de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je pense que je vais probablement faire l'inverse. C'est-à-dire que les prochaines vidéos que je publierai, je les publierai avant tout sur Peertube. Si j'ai le courage, euh, peut-être après, peut-être juste derrière, peut-être des semaines plus tard, peut-être pas du tout, il est possible que j'uploadais également ces vidéos sur YouTube, mais, euh, mais ce sera secondaire. Ce sera secondaire pour moi parce que bah, YouTube n'est plus une plateforme qui, qui me correspond, qui me plaît, qui m'intéresse. Euh, voilà, c'est un peu la seule solution vidéo aujourd'hui pour les gens qui vivent de leurs vidéos, enfin qui vivent de la pub des vidéos hein, parce que sinon il y a d'autres moyens je pense de, de vivre de son activité mais sur internet c'est un peu mais bah c'est dégueu. Enfin voilà, le, la pub la pub gâche tout, l'argent euh, peut pourrir évidemment, bon on va pas se lancer dans ces débats là mais euh, voilà, Youtube c'est plus ma plateforme, très clairement, Ça, je m'y sens pas à ma place et euh, j'ai pas d'intérêt vraiment supérieur à rester euh, sur Youtube plutôt que d'aller sur une autre plateforme. Donc, Je vous mets en dessous de la vidéo les liens de mon compte Mastodon euh, de euh, ma chaîne Peertube. Et puis, bah, j'espère vous retrouver de l'autre côté là-bas. N'hésitez surtout pas à aller, à aller voir. Et puis, bah, si jamais je ne copie plus de vidéos ici, merci de m'avoir suivi. Euh, ça, fait, ça fait 8 ans maintenant que je fais des vidéos. Et ça fait 8 ans que cette chaîne elle est ouverte. Donc... Peut-être que par nostalgie, je continuerai à publier, mais si jamais ce n'était pas le cas, et que vous ne me suivez pas euh, dans mon déménagement vers Pertube, bah, bon vent à vous, bon jeu, merci de votre fidélité, et euh, prenez soin de vous. Jouez plus, râlez-moi, ciao les rôlistes